Aujourd'hui je vais vous présenter euh, une partie euh, des travaux que j'ai fait euh, pendant ma thèse qui portait sur la modélisation des habitats dans, dans le massif du Jura euh, à partir de données de l'IDAR aéroportées. Je travaillais sur deux espèces, euh, le Grand Tetra et la Gélinote des bois. Mais aujourd'hui on va s'éloigner euh, au Grand Tetra. Donc moi je travaillais sur le massif du Jura avec l'association du groupe Tétra Jura. Donc ici on voit, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'espèce, le coq et la poule. Donc il y a un dimorphisme, dimorphisme sexuel assez prononcé entre le mâle et la femelle. Et on voit ici une carte euh, de la présence aujourd'hui de l'espèce, avec en rose des disparitions anciennes, en, en rouge des disparitions un peu plus récentes de 2000 à 2009, et en vert clair des zones où la présence est plutôt incertaine. Donc, euh, l'objectif de ma thèse, c'était de pouvoir cartographier ces habitats euh, dans le Massif Jurassien, dans le but en fait, de pouvoir aider euh, à la gestion forestière pour favoriser en fait, l'espèce, lui permettre d'avoir euh, des habitats favorables, donc cibler des zones forestières par exemple avec un peuplement qui serait un peu trop dense pour l'espèce, ou cibler des zones de régénération du hêtre, comme on voit ici, un habitat à gauche non favorable, euh, un couvert, euh, un, soustrat très dense qui permet pas, par exemple, la pousse de myrtille, qui est une alimentation favora, fa, favorisée du Pentefra en été, dont il a besoin pour pouvoir faire de la darde et passer l'hiver. Il, il est surtout présent dans des zones euh, du coup, pas très denses et structurées à la fois horizontalement et verticalement. Donc, à la fois, pour qu'il y ait du coup, ce couvert de myrtille mais il faut aussi qu'il y ait des conifères, puisqu'il se nourrit en hiver uniquement des grilles de sapins, et euh, des zones ouvertes euh, pour pouvoir du coup euh, élever les jeunes qui vont manger aussi euh, des petits insectes, et puis des zones un peu plus fermées pour pouvoir pour se mettre à l'abri euh, des prédateurs. j'ai utilisé des modèles de répartition d'espèces, donc je vais expliquer assez rapidement euh, le fonctionnement de ces modèles. Donc j'ai utilisé des, des observations de l'espèce des points d'observation. C'est ce qu'on appelle des, des points de présence, des données de présence uniquement. Idéalement, on pourrait avoir des données de présence-absence, mais c'est des données qui sont assez rares. Et on utilise des variables environnementales, par exemple des densités d'arbres, des trouées, une de découverts. Le but, ça serait de pouvoir représenter parfaitement euh, les variables qui sont euh, intéressantes pour l'espèce, et dont il a besoin. Et ainsi, on pourrait Cartographier l'habitat euh, de l'espèce euh, euh, qu'on étudie. Donc le lidar euh, qui permet une description de la végétation trois dimensions, pour que, euh, évidemment sur une forêt, on voit ici par exemple un nœud de point lidar. Comme le grand épreuve est, est une espèce qui est sensible à la structure verticale et horizontale de la végétation, on, on pensait que c'était euh, un, bon, un, bon, un, bon, un bon élément pour pouvoir euh, cartographier les caractéristiques de l'habitat à grande échelle et ça avait déjà été utilisé dans certaines euh, études, en, en plus de d'autres variables, pour modéliser cet habitat. Cependant, euh, les variables qui étaient utilisées couramment sont plutôt des variables euh, que je vais appeler euh, de nuages de points, euh, qui pourraient être des densités de points, des ratios de pénétration de points, euh, des quantiles de différentes hauteurs, euh, des proportions d'écho, mais ça peut être un peu difficile à interpréter, c'est-à-dire qu'on comprend que si la densité de points est forte, euh, ça veut dire que le, la densité de végétation va être forte aussi, mais qu'est-ce que ça représente réellement, on ne sait pas trop. Et comme le but c'était de pouvoir quand même transférer les résultats à des personnes qui ne euh, connaissent pas forcément le LIDAR, et qui ne sont pas forcément très familières avec ce type d'analyse, on a, voulu, on a voulu proposer des variables plutôt orientées objets. D'une part, parce que ça permettait de choisir des objets qui seraient euh, intéressants du point de vue de l'espèce. Par exemple, un expert va nous dire, euh, cette espèce, euh, on le trouve plutôt dans euh, des zones avec euh, des trouées ou euh, des, de la végétation très dense. Donc, ça permet d'utiliser de, de de, ces, ces données experts et de les traduire euh, dans des objets bidables. Euh, et c'est aussi, ça permet de rejoindre aussi les besoins des gestionnaires qui vont, euh, si on leur dit, voilà, dans cette carte, euh, cette zone elle est mauvaise parce qu'il y a une densité de points de, je ne sais pas, 30 points par mètre carré, bon, ça ne veut, veut pas dire grand chose. Par contre, si on leur dit, eh bien, voilà, il y a 30 tables par mètre carré dans cette zone, ce n'est pas très favorable, ça parle tout de suite beaucoup plus. Donc, dans un premier temps, on a voulu tester si ces variables orientées objets pouvaient être utilisées pour les modélisations. Si ça apportait quelque chose, si c'était aussi efficace ou non par rapport aux autres variables qu'il avait utilisé avant. Bon. Donc il y a eu un article qui a été écrit et on a utilisé un euh, package R qui a été développé au début de ma thèse qui a continué à être développé jusqu'à aujourd'hui. mais il y a sûrement pas mal nouvelle, euh, de nouvelles méthodes de développement. On avait posé plusieurs hypothèses que euh, les modèles orientés aux objets que j'ai appelés OO pour un peu, euh, auront des performances euh, similaires aux modèles euh, de de 2 Que, euh, par contre, les modèles OO seraient plus robustes au changement de, de caractéristiques de campagnes d'art. Si on a plusieurs campagnes d'art à différentes années, par exemple, ou à différentes saisons, bah, ils ne vont pas avoir exactement les mêmes caractéristiques. Est-ce que, euh, du coup, l'utilisation d'objets permet de pouvoir comparer plus facilement euh, ces résultats. Et du coup, que les modèles ONT-OG euh, pourraient améliorer la transmission et la communication des résultats à des personnes en euh, dehors de la communauté de recherche. Donc, j'ai des observations de grand dans le site du Jura. Donc, ici, c'était toutes les observations qui avaient été faites, nombreuses observations qui avaient été euh, plutôt des observations opportunistes. Moi, j'ai d'utiliser de, de, des observations de prospection hivernale principalement. Euh, parce que, en fait, les personnes qui faisaient les prospections euh, gardaient le tracé GPS de là où elles étaient allées. C'est-à-dire elles étaient allées et où est que elles ne n'étaient pas allées. Et de pouvoir corriger un peu le biais d'échantillonnage. puisqu'il y a des zones euh, où elles n'étaient pas. Et euh, j'ai aussi utilisé deux campagnes lidar distinctes. La première campagne, euh, en automne 2014, qui est la partie rouge, qui était un projet euh, intérêt, donc il n'y avait aucun rapport euh, à la base... Euh, avec la thèse, donc les données sont libres d'accès. Et la deuxième campagne en bleu, en été 2016, qui a été euh, un survol pour la thèse. Donc on a survolé, comme on avait un budget limité, seules les zones de forêt ont été survolées, c'est pour ça que la zone est un peu euh, pas continue, avec des patches de forêt. Donc on a défini euh, un accord avec les experts euh, du groupe de trajura et. Des objets qui serait intéressant de d'extraire en fait du nuage de points Lidar, donc notamment euh, les arbres. Donc on a utilisé un modèle de hauteur de canopée à une résolution de 50 cm. Et après on a détecté euh, les sommets, les pixels coup les plus hauts dans ce nuage de points, avec une hauteur minimale de détection de 5 mètres. Donc le sommet de l'arbre être au minimum à 5 mètres. Une hauteur euh, de minimum de couronne de 2 mètres et appuyer euh, une proportion minimum de de courant par rapport à la hauteur maximale, donc une proportion, on a mis un critère de 0,3. ça permet de distinguer les arbres, on voit ici par exemple, sur la... Voilà, tous les arbres qui ont été segmentés supérieurs à 5 mètres. Et en bas, j'ai mis deux, euh, deux comparaisons, donc euh, orienté objet, ce qui, est, qui va être une valeur sur un pixel de 25 par 25 mètres du nombre d'arbres. La densité des arbres, donc euh, de 0 à 560 arbres par 4. Et à côté, on pourrait dire un équivalent qui serait la, la, densité, la, canopée, ah, pardon, la densité de la canopée, donc qui va être une proportion en fait, de points euh, par, euh, dans la strate entre 10 et 20 mètres sur un pixel de 25 par 25 mètres. On a voulu aussi euh, extraire les trous puisque le vent il aime bien avoir quand même des zones un peu ouvertes. Donc c'était important pour nous d'avoir ce type d'objet. Donc on n'a pas voulu extraire juste euh, un espace vide entre deux arbres, on voulait aussi euh, que ça prenne en compte le fait que la lumière arrive jusqu'au sol. Donc on a, <coughs> on a détecté d'abord les trous, et ensuite on a fait un tri en fonction de la plus petite largeur en fait, de l'objet troué. Il fallait qu'il soit au moins euh, plus, euh, plus grand que la moitié de la hauteur des, du plus grand arbre qui était à côté de ce trou. Pour essayer d'estimer voilà, une trouée qui serait fonctionnel avec de la lumière qui arrive jusqu'au sol. Donc on voit en bleu ici des objets troués qui ont été euh, détectés. Et après, j'ai fait plusieurs variables. Par exemple, j'ai choisi une variable ah, que j'ai appelée euh, des zones ouvertes. Donc on voit ici sur ce. Euh, donc les deux zones ouvertes qui, sont, qui correspondent aux deux grandes trouées en bleu à gauche. Donc c'est des zones qui sont euh, supérieures à 1000 euh, m carrés. Et après j'ai aussi fait euh, voilà, des variables sur un nombre d'ouvertures de, de, de, de, euh, qui serait par exemple entre 25 et euh, 250 mètres carrés. Donc, plusieurs variables. Et par exemple, ici, on peut voir pour le nuage de points un peu, un, ce qu'on pourrait penser être un équivalent. Donc, euh, le quantile, le 25e quantile. On repère aussi sur ce, sur ce raster euh, les zones ouvertes. Mais voilà, ce n'est pas un objet. On peut, ne on peut pas dire voilà, le, sur ce pixel, c'est une zone ouverte. On va dire c'est une zone ou, qui est ouverte, mais est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite On ne sait pas par rapport à l'orienté objet, ou dans le pixel on pourra dire ici c'est une très grande zone ouverte. Donc c'est des informations qui sont un peu différentes. j'ai voulu comparer euh, l'utilisation de ces deux types de variables. Donc euh, j'ai comparé sur la zone de l'un l'utilisation de nuages de points et de, des objets. Donc euh, la similarité des prédictions. Et euh, la robustesse dans une toute petite zone où on avait en fait des données lidar des deux campagnes pour voir en fait si les prédictions euh, en utilisant deux campagnes différentes étaient similaires en utilisant soit que nuage de point, soit que oriented Donc les résultats rapidement euh, pour le modèle nuage de point, les performances étaient en général plus élevées avec les données les données de prévention du compte donc je vais séparer euh, les données mâles et femelles. on voit ici que voilà, les performances euh, mesurées des modèles sont un peu plus élevées pour euh, les modèles de nuages de points que pour les modèles en peu objets. On voit ici que euh, j'ai fait des modèles euh, pour différentes euh, échelles. Par contre, on peut voir que les résultats euh, à petite échelle sont très corrélés entre nuages de points et euh, orientés objet Donc Ça veut dire qu'on arrive à prédire à peu près la même chose. Par contre, quand on est à plus large échelle, on voit ici, notamment pour les femelles, on n'a pas du tout. <rire> les modèles sont très différents. Donc ça veut dire que bon, soit est, soit l'échelle n'est pas bonne pour. Euh, n'est pas, pas bonne pour l'espèce, ce n'est pas une échelle qui est intéressante. Soit on, a, on tient en fait des, des, des, des valeurs très différentes entre euh, des variables nuages de points et des variables orientées objets ce qui fait que euh, le modèle ne prédit pas du tout la même chose. Et ici, j'ai comparé du coup euh, juste nuages de points entre eux ou euh, objet, les variables objets entre elles pour le modèle, dans une zone commune. Et on voit que euh, la, robustesse, la robustesse est plus forte pour euh, les variables objets, que ce soit pour les modèles mâles ou pour les modèles humains, avec voilà, des corrélations euh, plus élevées euh, pour toutes les échelles, que ce soit l'un ou l'autre, et euh, qui sont quand même plus performantes pour les modèles mâles, en particulier parce qu'on euh, a plus de données d'observation de mâles que de humains. Donc la synthèse des résultats de cet article, c'est que les variables orientées objets seraient plus robustes au changement des caractéristiques du milieu de points. on avait deux campagnes d'art qui n'avaient pas été faites au même moment, une à l'automne où les feuilles commencent à tomber, une en été où le, voilà, le couvert est du coup plus dense. Euh, on suppose que ça peut aider à la transmission des résultats auprès des gestionnaires notamment. Cependant, les modèles orientés objets étaient de manière générale moins performants que les modèles nuages de points, peut-être parce qu'on perd en créant des objets, on perd une certaine information euh, du nuage de point. Après cette étude, on a créé du coup, les modèles finaux euh, pour euh, le grand PFA, avec ces euh, variables, donc les proportions de zones ouvertes, euh, les proportions de points intermédiaires, des trous de, de taille de 200 à 1000 m2 un indice de génie de la hauteur des arbres pour, euh, pour prendre en compte la, la, pardon, la diversité des hauteurs des arbres, euh, la déviation standard du nombre de petites trouées qui sont de taille de 20 à mètres carrés. La, la déviation standard de la densité du nombre d'arbres plus grand que 20 m, en, exprimée en nombre d'arbres par hectare, et la densité des arbres supérieure à 1 m en nombre d'arbres par hectare. On a aussi ajouté, par rapport à l'étude qu'on a fait dans l'article, une autre variable, la surface terrière, qu'on a estimée avec euh, nos données LIDAR en nuage de points et euh, qu'on a calibrée avec des mesures qui ont été faites sur des placettes ONF dans la zone de l'Ain, donc 377 placettes. Et on a choisi d'inclure cette variable parce que c'est une variable qui parle beaucoup aux gestionnaires forestiers. Donc on trouve intéressant de l'utiliser. Et enfin, une autre variable une autre, euh, qui n'a pas de rapport avec le mais il y a des au pied de ski pour euh, essayer de prendre en compte le dérangement possible en hiver, puisque ce ne sont que des données pour ces modèles. Donc on voit ici la contribution de chacune des variables au modèle pour les coques et les poules et à différentes échelles. Donc on voit ici en bleu euh, ce que j'ai appelé le dérangement, c'est euh, la variable distance au pied de qui il y a quand même une assez grande part, surtout euh, pour les femelles à la petite échelle. On et après, on voit que un peu toutes les variables contribuent euh, au modèle, que ce soit des structures verticales ou structures horizontales, et donc la variable qu'on a voulue, qui est la surface carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement de voir la contribution de chacune des variables, mais de voir comment euh, quelle est la réponse en fait, de l'espèce par rapport à ces variables. Par exemple, ici, euh, pour la surface carrière pour plusieurs modèles, on voit ici la réponse euh, de l'espèce à cette variable, et on voit en fait, que finalement, ce qui est le plus favorable, c'est cette zone ici. Et on peut dire que c'est euh, entre 25 euh, mètres mètre carrés par hectare et 55 mètres carrés par hectare. Et on retrouve la même chose, à peu près, pour la peau. Et si on prend une autre variable, par exemple, l'indice de Gini, on voit que, euh, finalement, pour toutes les échelles, on retrouve que euh, un indice fort de Gini, qui indique une, une grande hétérogénéité euh, verticale, et pas grave pour l'espèce, à toutes les échelles, à la fois pour le poète. Donc ici, je vous présente une carte... De résultats qui est sur euh, la zone de lin que j'ai redécoupé sur juste les zones de forêt qui si nous intéressaient. Donc, on voit en fait, euh, ici c'est pour les poules à petite échelle, des patchs en vert ici qui sont les plus favorables dans la zone d'étude et des grandes zones non favorables, plus euh, dans ce côté par exemple, dans le forêt, la forêt de champ fourniers. Donc, ça donne l'impression d'avoir euh, voilà, des petits îlots très favorables et puis des larges zones. Euh, pas du tout favorable pour l'espèce. pour conclure, euh, donc, moi j'ai utilisé deux types d'objets, donc les arbres et les trouver, mais on pourrait penser à extraire d'autres types d'objets qui sont intéressants, soit des routes, des chemins, calculer les lizières par exemple. qui pourrait peut-être être plus intéressant que celles que j'ai utilisées, mais que je n'ai pas du tout testé. Nous, on n'a utilisé que le LIDAR comme euh, données, mais euh, on pourrait penser à utiliser d'autres données, euh, notamment parce que je n'ai pas du tout utilisé euh, des variables d'espèces d'art, par exemple, donc je ne connais pas du tout la proportion dans ces données de euh, conifères versus feuillus, ce qui pourrait quand même être assez intéressant. Et on a quand même un, un problème avec le lidar, qui est la détection des éléments du sous-étage entre 1 et 2 mètres en particulier, donc le sol, les zones d'arbres et la strate arbustive, ce qui nous pose problème puisque finalement, euh, avec euh, la régénération du hêtre euh, qui est importante à certains endroits, qui fait que la zone devient assez défavorable à l'espèce, a des zones qu'on voulait cibler, mais c'était très difficile de les, de les détecter. J'ai essayé de faire des modèles que je ne présente pas ici pour euh, justement cibler ces zones, mais ça ne marchait pas tout à fait, même avec beaucoup de données, des placettes, où on savait que ici c'était euh, voilà une forte génération de êtres, et sinon, en fait, euh, les, les points ne vont pas jusqu'au sol, et on a du mal à estimer si, en dessous des arbres, la végétation est dense ou ne l'est pas. Donc c'est un peu le point faible de l'utilisation de ces données LIDAR, en tout cas dans le cas du grand et euh, Je vous remercie de votre attention. Et